Si la France était la patrie de l'anarchie, l'Espagne était sa terre promise, citée déjà comme exemple à suivre du temps de Bakounine. Le collectivisme libertaire y avait des décennies d'existence et d'inlassables activités. La Confédération Nationale du Travail (CNT), syndicat ouvertement anarchiste fondé le 1er novembre 1910, à l'instar de la CGT libertaire française, avait eu une aspiration hégémonique. En 1919, trois mois avaient été donnés à tous les prolétaires espagnols pour y adhérer, sous peine d'être déclarés traîtres et traités comme tels. Revenu peu après de cette exigence maximale, elle avait néanmoins regroupé des masses d'adhérents de plus en plus importants. En 1936, leur nombre sera estimé à 2 millions. Quant à la Fédération anarchiste ibérique, FAI, elle avait été créée en juillet 1927 à l'initiative de groupes réfugiés en France. Tenue à la clandestinité jusqu'en 1931, elle fit office d'organisation spécifique veillant à l'orthodoxie doctrinale de la CNT. S'appuyant sur une groupe de base affinitaire, elle ressembla plus à une organisation conspiratrice de type de l'Alliance bakouninienne qu'à l'Union Générale des Anarchistes préconisée par la plateforme. Ce n'est que par la suite, et surtout durant la période 1937-1939, que la double appartenance CNT-FAI fut rendue quasi obligatoire pour les militants. S'il pouvait y avoir quelqu'un de concerné par le projet de plateforme, c'était donc bien le mouvement espagnol. Toutes les questions exposées ou abordées par l'écrit dans Deylo Truda étaient au cœur des préoccupations qui agitaient les compagnons espagnols. Plusieurs espagnols avaient participé, nous l'avons vu, aux rencontres débats organisées par Deylo Truda. En 1927, à leur sortie des géoles françaises, Ascaso et Durrutis s’étaient longuement entretenus avec Nestor Makno de son expérience ukrainienne. L'exilé leur avait transmis les enseignements qu'il avait retirés de toute son activité et probablement exposé le sens et le contenu du projet de plateforme. D'ailleurs, il se tiendra au courant de la situation en Espagne et en 1931, il sera même question qu'il aille diriger une guérilla dans le nord du pays. Bien que ces grandes lignes aient été connues, il semblerait donc que la plateforme n'était pas été lue et surtout débattue. Pour compléter cette étude rapide de l'influence éventuelle de la plateforme sur le mouvement libertaire espagnol, citons encore César M. Lorenzo, auteur d'un ouvrage de référence sur cette période, qui écrit que Los Solidarios, groupe fameux d'activistes tels que Durruti, Ascaso, Garcia, Oliver, Rover, Vivanzos et autres, constatèrent simplement que la plateforme coïncidait avec leur propre vue nous émettrons une réserve, car, par l'entremise de Garcia-Oliver, ses compagnons dévièrent quelque peu de la conception du rôle imparti à l'organisation anarchiste spécifique, vers une stratégie typiquement avant-gardiste. La divergence d'avec la plateforme était donc grande, le rôle que celle-ci accordait à l'organisation spécifique était purement politique à l'égard des organismes de base du prolétariat, alors que l'armée révolutionnaire s'y substituait entièrement. C'était, pour paraphraser la définition du léninisme par Charles Rapoport, du blanquisme à la sauce catalane. Pourtant, c'est ce qui fut strictement appliqué en juillet 1936, comme nous allons le voir. En attendant, Los Solidarios se feront traiter d'anarcho-bolcheviques par leurs adversaires au sein de la CNT. Cela ne les empêchera pas d'intervenir de manière déterminante au congrès confédéral de juin 1931 pour éliminer marxistes, francs-maçons et réformistes des organes de direction de la CNT, puis adhérer à la FAI et d'influer sur son orientation. Ils prôneront une guerre de classe sans relâche, la dureté envers le parti communiste et le réformisme tant social-démocrate que libertaire. Parmi les partisans de celui-ci, citons les 30, Peyro à leur tête, qui se voulaient plus constructifs mais qui furent qualifiés de « réformistes ». Entre ces deux tendances opposées se trouvait la grande majorité des anarchistes de la CNT. C'est cependant à la tendance activiste que l'on peut attribuer les insurrections de 1932 et des années suivantes qui culminent avec la commune des Astories, en commun avec l'UGT et les socialistes, toutes réprimées implacablement et de manière sanglante par le pouvoir tantôt de gauche, tantôt de droite. En effet, notons l'intervention décisive des libertaires aux élections législatives espagnoles. En 1931, par leur vote en faveur de la gauche, ils renversent la monarchie. En 1933, déçus par la gauche au pouvoir, ils font jouer le balancier dans l'autre sens et, par leur abstention, font passer la droite. Enfin, rebelote, afin d'obtenir l'armistie de 30 000 emprisonnés politiques, à la suite des insurrections, ils votent et font triompher le Front populaire de février 1936. Et, comble pour des insurrectionnels permanents qu'ils n'ont cessé d'être depuis des lustres, ils se voient confrontés à une insurrection de nationalistes factieux le 19 juillet 1936. Il leur faut défendre la légalité républicaine. Poussés par leur passion exacerbée et un fol héroïsme, ils vainquent en un tour de main à Barcelone et en Catalogne, dont ils prennent entièrement le contrôle. Dans le reste du pays, c'est moins net et une bonne moitié reste acquise à Franco et ses morts. Les antifascistes et la CNT occupèrent tout de même la partie la plus riche du pays. C'est là que les problèmes commencent et que les lacunes théoriques deviennent flagrantes. Comment faire pour assumer ce pouvoir effectif sans établir un État, dans le sens bourgeois du terme C'est-à-dire, par quoi remplacer le gouvernement, les ministres, les administrations, la police, l'armée et tous les rouages du char étatique. Jusqu'ici, il n'avait été question que d'instaurer une république communiste libertaire, de remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses, d'établir une libre fédération de communes, d'organiser entre eux les producteurs et consommateurs, et maintenant, il fallait faire face, en outre, à la défense de la révolution, sans s'aliéner les alliés potentiels qu'étaient les socialistes, les républicains catalans et autres poumistes, communistes dissidents. Leurs pires ennemis de la veille sans non plus s'isoler sur le plan international des « démocraties anglaises et françaises ». En résumé, tous les aspects fiévreux et vitaux que le congrès récent de la CNT du 1er au 10 mai 1936 à Saragosse s'était bien gardé de traiter. plongés qu'ils étaient dans la définition du concept confédéral du communisme libertaire. Dès la victoire par les armes assurées, la CNT de Barcelone se réunit en assemblée plénière les 20 et 21 juillet 1936, et adopte une solution « nègre-blanc ». Le gouvernement régional, la Généralité, est conservé comme vitrine à usage international et un véritable pouvoir révolutionnaire est créé sous la forme d'un comité central des milices antifascistes, composé de 15 membres au départ, répartis également entre les trois tendances dominantes de la gauche, CNTFAI, marxistes, les staliniens du PSU sont accouplés contre leur gré au et républicains catalans. Bientôt, il se subdivise en plusieurs comités et commissions de ravitaillement, de l'éducation, d'investigation, de la justice et un conseil de l'économie qui joue un rôle fondamental pour la production et l'organisation administrative. Des patrouilles de contrôle veillent à l'ordre public, composé de 700 hommes, dont 325 anarchistes, et dirigés par un comité central de 11 membres, dont 4 anarchistes. Tous les postes clés de ces comités sont détenus par les anarchistes. Garcia Oliver est l'animateur infatigable du comité central des milices et fait figure de chef révolutionnaire incontesté. Il réalise en fait ce qu'il avait préconisé dix ans auparavant avec les Solidarios. Le comité central des milices sauve la face à toutes les composantes antifascistes, tout en cimentant leur unité. Cela dit, chaque organisation possède en plus ses groupes armés, ses colonnes envoyées au front et même sa police et sa prison. Dans toute la Catalogne, des comités révolutionnaires organisés plus ou moins sur le même modèle prennent en main les localités et leur vie sociale et économique. Guidés cependant par des considérations urgentes comme l'approvisionnement en armes aussi bien de la part du gouvernement national de Madrid que de l'étranger, les dirigeants sénétistes remettent en cause ces structures révolutionnaires et se rallient à un gouvernement classique, d'abord en Catalogne puis à Madrid. Quelle a été l'alternative et comment s'est-elle posée La réponse est capitale, car la collaboration au gouvernement bourgeois deviendra le talon d'Achille du mouvement libertaire espagnol. Tout se joue au cours du plénum de fédération locale et cantonale du mouvement libertaire de Catalogne, à la fin août 1936. Circonstance spéciale, ce plénum rassemblant tous les militants responsables qui ne sont pas au front est secret. Rappelons que la constitution du comité central des milices était déjà une entorse à la doctrine qui voulait l'instauration immédiate du communisme libertaire, mais c'était un moindre mal car les anarchistes maîtrisaient la situation. Pourtant les organes de base de la CNT-FAI n'avaient déjà pas eu leur mot à dire. Maintenant, après de longues discussions, c'est Garcia-Oliver qui donne le choix. Ou bien nous collaborons, ou bien nous imposons la dictature. César Lorenzo, qui relate l'épisode, commente en affirmant qu'il n'était pas question en effet de renouer avec la vieille tradition apolitique et les idées acratiques, complètement balayées, dépassées par les événements, mais que certains s'obstinaient à défendre contre vent et marée. Cette dernière indication montre que certains avalaient la soupe qu'avec bien des grimaces. Il y avait tout de même de quoi, et ils ne pouvaient renier facilement ce qui avait été la raison de vivre et de lutter de plusieurs générations de militants. L'alternative donnée par Garcia-Oliver n'était pas non plus précise, comment qualifier de « dictature » un pouvoir assumé par les anarchistes, hégémonique en cette circonstance, en accord avec la presque totalité de la population laborieuse. Il y a là, manifestement, un abus de langage. Néanmoins, Garcia-Oliver, soutenu par les anciens de Los Solidarios et Nosotros, était partisan de la prise du pouvoir par la CNT, avec tous les risques et périls que cela comportait il souhaitait que les partis politiques soient évincés, l'UGT, syndicat socialiste, vassalisé, la généralité abolie, et que le comité central des milices, remodelé et renforcé dans ses attributions, émergea comme autorité suprême. C'était par conséquent quelque chose entre le comité de salut public, dans la ligne du Bakounine insurrectionnel, et le soviet des commissaires du peuple bolchevique d'octobre 1917. Au choix. La majorité des responsables sénétistes choisirent la collaboration, à savoir la participation au gouvernement catalan autonome. Diego Abad de Santillan, le principal avocat de cette solution, expliquera plus tard que sa principale motivation avait été de se procurer des armes, des devises et des matières premières pour l'industrie, et que pour cela, il fallait cesser de cautionner le pouvoir populaire. Puisque le pli était pris, il n'y avait plus qu'à faire la même chose dans d'autres régions du pays, et même sur le plan national. À l'exception notable de l'Aragon en première ligne de front. Saragosse, la forteresse de l'anarcho-syndicalisme, avait été perdue, livrée sans armes à la répression des factieux. Entre 15 et 30 000 révolutionnaires payèrent de leur vie l'inconscience et la naïveté de quelques responsables. En réaction, les anarchistes aragonais devinrent plus radicaux et intransigeants. Ils n'hésitèrent pas à former un conseil régional exclusivement composé d'anarchistes. Le frère cadet d'Ascaso, Joaquin, en étant le président. Ce que les anarchistes catalans n'avaient pas osé réaliser l'était donc par les aragonais. Toutefois, ils durent malgré tout passer ensuite par les fourches codines de l'État central et verser de l'eau dans leur vin. Après le plénum national du 15 septembre 1936, la CNT demande la création d'un Conseil national de défense composé par 5 délégués de la CNT, 5 de l'UGT et 4 républicains. C'est la suite logique de la politique d'unité antifasciste adoptée et tient compte des véritables rapports des forces économiques et sociaux sur une base fédéraliste relativement conforme aux principes anarchistes. Car l'État n'est plus les ministères, l'armée, la police, les officiers. Tout change de nom et s'appelle département, milice de guerre et milice populaire, technicien militaire. Le secrétaire général de la CNT, Horacio Prieto s'acharne à combattre ce projet pour son manque total de réalisme, compte tenu des puissances étrangères et de l'aspect international de la guerre. Il réussit à convaincre le plénum national des fédérations régionales du 18 octobre d'une collaboration franche et directe avec le gouvernement tel qu'il est. Le corollaire organisationnel de cette option réformiste est de renforcer le pouvoir du comité national de la CNT qui, cessant d'être désigné par la fédération locale du lieu de résidence, fut formé par des délégués permanents des fédérations régionales et par des membres administratifs plus nombreux, plus spécialisés. César Lorenzo, le fils d'Oracio Prieto, soi disant passant, note que la CNT était désormais dotée d'un organisme central, complexe et efficace, libéré de la pression des militants locaux. En effet, la bureaucratisation de la Confédération voyait s'ouvrir une voie royale devant elle. Telle gribouille qui, par peur de la pluie, se jette à l'eau. Les dirigeants de la CNT FAI, du moins leur majorité, ont craint de faire la révolution, sous prétexte de vouloir gagner la guerre avant, et sont allés de reculade en dérobade, de compromission en capitulation. La pente glissante est donc fatale, dissolution du comité central des milices de Barcelone, militarisation des milices, accroissement de l'affluence des staliniens, élimination du POUM, dissolution du conseil d'Aragon, destruction de collectivités. Les responsables ont décidé de tout et tout seul. L'erreur qui a entraîné toutes les autres, la participation au gouvernement de la généralité, une fois commise, l'engrenage a broyé la doctrine, les bonnes intentions et la volonté révolutionnaire la défaite était devenue inéluctable, car déjà présente à l'intérieur du camp de la révolution. Encore une fois, la leçon des expériences précédentes n'a pas été retenue. Les révolutionnaires les plus radicaux, anarchistes ou assimilés, sont seuls contre tous, et ce n'est qu'en luttant contre tous à la fois, c'est-à-dire en accomplissant la révolution sociale la plus intégrale qu'il est possible de gagner. S'arrêter en route ne revient qu'à creuser son tombeau, comme l'avait déjà dit Saint-Just. Autant dire que ce goût pour la politique ne fut pas apprécié par tous les adhérents et militants de la CNT-FAI, il y eut le groupe des Amis de Durruti, dénoncé comme provocateur par les dirigeants sénétistes, la colonne de fer qui fut empêchée par le comité régional de Valence de châtier comme il le méritait les staliniens et qui refusa longtemps la militarisation. Lorsqu'en mars 1937, acculée de partout, elle dut s'y résoudre, seuls 3 à quatre sur 20 000 environ y restèrent, tous les autres avaient préféré déserter plutôt que de se convertir en soldats robots. Il en fut de même pour d'autres colonnes, mais pas dans la même proportion. Il faut tout de même constater que la grande majorité des militants de base acceptèrent passivement les zigzags de leurs dirigeants. Comment l'expliquer D'abord, la nécessité de parer au plus pressé, à savoir la guerre antifasciste et la sauvegarde du minimum des acquis de la révolution. Ensuite, une confiance excessive en leurs dirigeants. Ce charisme qui étouffe tout esprit critique est l'ennemi du révolutionnaire — Bakounine l'avait affirmé et, là encore, on peut en constater la malfaisance. C'est pourtant la base, la plèbe, le peuple, les humbles, les gueux quel que soit le nom que l'on accole aux paysans et ouvriers de la Catalogne, du Levant, de l'Aragon, d'Andalousie et de la Castille et d'ailleurs, qui sauva l'honneur de l'anarchisme, en prenant en main propre son destin, en s'organisant de fantastiques collectivités, ou même ceux qui n'avaient jamais entendu parler ou étaient hostiles au communisme libertaire, le réalisant avec ferveur par endroits. Donc Gaston Leval, il y eut près de 1600 collectivités, à quelques unités près. Chacune d'elles, comme chacune des petites villes organisées sous la forme communale, mériterait un livre à elle seule, selon cet auteur, fils d'un communard de Paris mort en URSS. Toutes les activités créatrices, les initiatives, les transformations dans les rapports humains furent une floraison prodigieuse. C'est avec la pleine conscience de la valeur des mots, sans hyperbole, sans esprit démagogique aucun que je répète. Jamais dans l'histoire du monde telle qu'elle nous est connue jusqu'aujourd'hui, une œuvre sociale comparable n'a été réalisée. Cela en quelques mois, quand ce ne fut pas en quelques semaines et même en quelques jours selon les cas. Corrigeons le vieux propagandiste, délégué de la CNT au congrès de l'international syndicat rouge de Moscou en 1921, en remettant en mémoire les réalisations semblables des insurgés makhnovistes en Ukraine 1917-1921. Citons également les extraordinaires miliciens des colonnes anarchistes qui, en espadrilles et en maillots de corps, armés de quelques mauvais fusils et à bord de camions brinque partirent à la conquête d'un nouveau monde. Il n'est nullement question ici d'englober ces combattants et réalisateurs de la révolution sociale, dans la fraction des dirigeants qui jouèrent à la politique. Sans vouloir atténuer la responsabilité de ceux-ci, rappelons l'hostilité générale sur le plan international, et la conduite honteuse en particulier du gouvernement du Front populaire français de Léon Blum, qui baissa sa culotte devant Hitler et Mussolini en acceptant la non-intervention, alors que le moindre effort de son côté eût assuré rapidement la victoire du camp républicain en Espagne. Quant aux prolétaires français, ils profitèrent des « congés payés », le plat de lentilles avec lequel ils monnayèrent leur absence de solidarité à l'heure où, faute d'armes, leurs frères transpyrénéens se faisaient massacrer. Toute alliance des anarchistes avec des politiciens, de gauche ou léninistes staliniens, comme en Ukraine et en Chine en 1925-1930, s'est soldée à chaque fois par leur défaite politique et physique. Celle de 1939, en Espagne, marque, en tout cas, l'éclipse des idées libertaires pour longtemps et ce n'est qu'après une traversée du désert de près de 30 ans qu'elles vont réapparaître avec éclat en mai 1968. Malgré leur faiblesse numérique, les anarchistes français firent de leur mieux pour aider leurs camarades espagnols. Une centurie Sébastien Fort à la combattre au sein de la colonne Duruti. Des vivres et des armes en quantité réduite deux camions par semaine furent régulièrement acheminés par-delà les Pyrénées et une immense propagande menée en faveur de la révolution ibérique.